Le travail à la chaîne. Oh ouais c'est super. Ouais. Oh, c'est beau quand tu mets ton casque. C'est incroyable. Ah ouais. Une Jean-Pierre euh, parle euh, en explorant en éclair. Il euh... est C'est beau, hein. il est fort hein, c'est dit. -il. il est fort. Ah non, faut pas là. Faut pas te prendre une caisse dans la gueule. C'est moche. Ouais, ouais, c'est la plus en fond mmh. Là, si je mettais de la lumière, on verrait quelque chose, en fait. Alors, salut la communauté. Alors ici, on est dans la grotte, les Couchinets, les Couchinets. Je ne bouge pas c'est quoi ça en dessous oui. euh, je suis que je suis pas ça en dessous. moment assez désagréable et carrément chiant. Ah, c'est bien. On prend un petit peu de chiant. Ouais. C'est beau, mais c'est pas grand. Ah, j'ai mon spring qui descend. Ah, c'est pas tellement bon. Ah, c'est par là. Hein c'est par là. Là tu descends. Euh... Non mais c'est quoi? Hein par là? Non, non pas encore là, là. Ouais, c'est un peu ça. Pourtant, je ne comprends pas parce que c'est grand. Non? Tu sens pas que c'est grand? Ouais, c'est bien. Non mais, non mais, ouais. non, mais ouais. non mais oui. Non mais oui. c'est ça. qui le, kit qu il faut pousser dans le train. On sait même pas que c'est vertical. Ouais, faut pas se faire chier à descendre. On va en toucher le laisse On va tenir sur Dans ah le bien, Roland est pas revenu. Ah, puis tu verras là au fracso suivant, là, il y a une colonne derrière moi qui est splendide. Je sais, je sais, bon, voilà. comme d'habitude, j'ai été à la perfection du perfectionnement, mais bon... non Non, elle a bien fait. Non, là, pas là. Là, on pense que c'est En fait, la lucarne, tu sais qu'on a mangé Oui. La dernière... Ah alors, salut la communauté, alors ici on est dans la grotte, c'est trop génial, c'est trop beau. Alors au fond vous avez Elise derrière hein, qui fait caca, vous avez le euh... chef qui est là pour la photo, on a Denise la Louise à côté de, de la Et bien sûr, n'oublions pas, J.P. Villain <rire> Ah ouais, Ah oh, c'est beau là Allez, allez, allez Ouais, c'est ouais, bon Et ça commence à être pas mal là l'éclairage partout. Il faut quand même laisser au moins 2 secondes de l'extérieur, parce que sinon on ne voit rien. Ouais, traditionnel et tout. Par contre, ce que me fait chier, c'est de ne pas avoir ma clé avec la tête. Gracias. Je suis redescendu, poussé le kit, ça tourner devant, Ouais, ouais, ouais, bah, ça c'est bien, hein. Et puis en plus, la pas Alors les filles, contente Ouais, ça va C'était bien la sortie, ouais Ouais, ouais, ouais. Hein. hein, on était au fond, hein Ouais. On est au fond, les gars Hein Ouais.